Il s'agit d'un récit intime euh, qui raconte un désamour familial. Euh, tout démarre avec la mort du père et euh, au moment de ce deuil, le, la famille qui se compose d'une mère, euh, mère, un père et deux filles, euh, la famille éclate. Euh, le livre remonte euh, sur le, le long du, du passé et euh, et explore, le, fait une sorte de, de photographie de, du passé, et essaye de, une introspection pour essayer de comprendre comment ce désamour a pu se produire. Alors la jeunesse du roman, il s'agit d'un récit intime où je voulais raconter comment une famille éclate euh, et raconter un désamour familial au moment du, de, de la mort du, du père. Euh, et puis cette, il se trouve que cette famille-là euh, est issu de, de la Géorgie et donc ça, ça, se, ça se déroule sur un fond de guerre et d'exil euh, puisque la mère euh, est, a émigré en France, euh, au moment de, elle a fui l'Union soviétique pour épouser son mari d'origine georgienne qui lui est issu de l'immigration de 1921 et, et, et vit à Paris. Il s'agissait de raconter une, une enfance euh, extrêmement... Euh, heureuse et puis, qui, et puis euh, comment les liens, euh, liens qu'on croit immuables se finissent par se par se rompre euh, euh, au, au fil du temps alors en l'occurrence là il s'agit de d'un récit à la fois euh, historique et euh, euh, c'est-à-dire que l'histoire de cette famille est intimement liée à, à la grande histoire puisque ils sont, ils sont euh, sont malmenés par l'histoire avec bon, la fuite de l'Union soviétique, mais aussi euh, la guerre en Aprasie euh, au moment où les, les, les russes ont, en, ont envahi une partie de la Géorgie pour l'annexer, euh, qui était l'Aprasie. Et, euh, et donc euh, des milliers de, de Georgiens ont été euh, déportés ont, ont dû fuir ce, cette région de Georgie, parce que du jour au lendemain, ce n'était plus Georgien et donc euh, et donc, euh, c'était dans le territoire, c'était désormais annexé par les Russes. Et euh, donc, cette, cette histoire à la fois, l'histoire le, le, le, familiale, je pense que les liens se rompent parce que euh, le temps passe, les deux sœurs, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont très, très liées et puis euh, que la vie sépare. Bon, une histoire euh, finalement assez banale, mais euh, euh, le, le livre essaye de comprendre et fait une, un retour en arrière pour essayer de, de photographier différentes époques de leur vie et essayer de comprendre comment euh, ce désamour est possible et comment euh, les liens seront au fil du temps. Euh, c'est pour ça que je parle de, de photographie, parce que pour moi, c'est une, une introspection euh, euh, à travers des images, des, des, des, une immersion euh, presque photographique dans le passé où on prend... Euh, euh, on remonte au temps de Béni de l'enfance où c'est une enfance euh, euh, privilégiée avec des voyages euh, euh, fréquents en Union soviétique où, où leur mère euh, emmène les deux sœurs, euh, mais qui, qui est une enfance aussi euh, euh, un peu mise en péril parce que... Euh, euh, la mère a, a peur, en fait, elle prend à chaque fois un risque quand elle retourne dans son pays, elle veut que ses enfants connaissent son pays, mais quand elle les emmène tous les ans en Georgie, elle prend le risque, elle, de ne pas pouvoir revenir en France. Euh, donc il y, y a des images comme ça de l'enfance et de, des liens très forts qui, qui, qui, qui lient le, la paix, le père, la mère et les deux sœurs. Peut-être aussi parce qu'ils sont justement euh, euh, toujours menacés d'éclater, de, de, euh, puisque la mère pourrait être retenue en Union soviétique. Et, et au fil du temps, euh, la mort du père va, va aussi euh, finalement euh, faire exploser l'équilibre familial. Il euh, y a une des sœurs qui, euh, qui arrive, euh, qui a l'impression si on peut dire, de réussir sa vie, l'autre qui, euh, qui, euh, pour qui c'est plus difficile. La mère, euh, la mère a tendance à prendre parti pour une des sœurs, à en vouloir à celle qui, euh, qui va le qui vale mieux. Et elle protège celle qu'elle trouve plus fragile euh, quand elles sont jeunes. Donc il y a des, toutes sortes comme ça de photographies euh, de, de différentes époques de leur vie. Pour moi, c'est effectivement une, une euh, sorte de kaléidoscope de photographies du passé pour arriver à, à éclairer le présent de, de, de façon différente.